Salut, moi c'est Fanny et je suis partie en Italie pendant une semaine. Ça a été une semaine de no limite niveau alimentation, je mangeais vraiment tout ce que je voulais et du coup j'ai décidé de vous partager ça en vidéo. D'ailleurs d'autres vidéos de ce type arrivent sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Bon visionnage Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo, une journée dans mon assiette, en vacances, en Italie. Vous allez voir ce que je mange au cours d'une journée. Franchement, c'est pas à reproduire, mais c'est les vacances donc on en profite. Je vous laisse avec la suite. Pour mon petit déjeuner en Italie, voilà ce que je prends. C'est ultra simple. Alors, pour commencer, des petits gâteaux. Donc, les ce sont des petits gâteaux secs au chocolat en forme de cœur. Et ici, c'est un petit peu l'équivalent des bn italiens, je dirais. Donc, des baiocchi avec euh, à l'intérieur de la crème chocolat noisette. Un petit Nutella, trop bon, j'adore. Et on n'avait plus euh, de jus de fruits. Du coup, on a pris de l'estate qu'on avait dans le frigo. Donc, euh, c'est l'estate limone. Thé au citron c'est un peu euh, lait au citron euh, d'Italie. Il n'est pas génial, mais voilà. Et voilà, petit-déjeuner sur le balcon dans le Airbnb à Rome, on est au milieu de ces immeubles là. On est dans le quartier Prati. Bon appétit. Petit thé au citron fait maison. Ici on a une focaccia au prosciutto. Ici, brusquette. Alors là, on a au poivron, au prosciutto. On a des tomates du basique, ça a l'air excellent. Ça c'est un truc que mon mettre de partout, c'est évident. Ça a l'air incroyable. Ça plus haut. Et maintenant on est chez un torréfacteur italien, il y a des petites pâtisseries aussi, c'est vraiment euh, le Starbucks italien. Wow, wow, ouais. Ça mon au c'est du, du chocolat bon. avec du café froid vrai, et de la chantilly, c'est super bon, bon. j'adore en fait, La, la gogole qui, qui se tache et qui est... en plus un chewing-gum collation sac me voilà changé, il valait mieux vu l'état de mon short. Ce soir, on va aller dans un restaurant qui s'appelle Limpicetta, qui est situé dans un quartier assez animé de Rome. J'ai trop hâte parce qu'apparemment, il est vraiment extra. Donc, euh, je pense manger des lasagnes et des pâtes au pesto. Petite robe, du coup, de circonstance. J'ai pris cette robe que j'ai trouvée chez Zara. Elle était au solde, j'ai payé 20 euros. Par contre, les chaussures, c'est pas trop ça. J'ai pris des tongs parce que mes talons, j'ai un petit peu la flemme de les mettre. Je pense que je vais avoir mal aux pieds parce qu'on va quand même un petit peu marcher. Donc voilà, on se retrouve là-bas. J'ai pris des lasagnes. Elles sont énormes Donc voilà tout le monde c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à me dire dans les commentaires quel est votre plat préféré pour que je goûte. Enfin bref je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, bye